Bonjour à tous et bonjour à toute la communauté Kerbal Space Programme FR, KSPFR. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo euh, d'avion. Je vais faire le tour de la planète Carbine avec un avion, un tout petit avion. Et on va faire ça assez rapidement, on va faire le tour en moins de 40 minutes. Alors, je vais tout de suite commencer. Je vais vous montrer un avion euh, que j'ai déjà utilisé lorsque j'ai fait euh, le challenge KSPFR des tours de carbine. J'avais fait un avion assez léger, très fin à piloter, mais très rapide. Cet avion, le voici. Alors, vous voyez, c'est un avion très simple, c'est-à-dire qu'il y a un réservoir de carburant, il y a un seul réacteur, beaucoup d'entrée d'air. Cet avion euh, va surfer à très haute altitude sur les dernières couches limites de l'atmosphère de la planète pour pouvoir aller très vite en utilisant très peu de carburant on va être à la limite de l'espace donc on va intégralement refaire cet avion dans la vidéo sans débarrasser de cet avion tout de suite on va le commencer donc le Caribbean in World Tour pour la vidéo et on va s'y mettre tout de suite donc on va faire un cockpit avec un cockpit marqueur pour pouvoir mettre quelque chose devant euh, la raison pour laquelle je vais mettre ça c'est parce que je vais utiliser un module SAS spécial avion, cest le, le pack avionique. Il se comporte assez différemment des avioniques SAS de fusée. Euh, je vous le montrerai exactement en détail plus tard lorsqu'on le fera voler. Je vous ferai d'abord une petite démonstration. Il faut savoir que c'est beaucoup plus facile de faire un avion avec le module d'avionique qu'avec le module SAS, mais il faut encore savoir comment s'en servir. Alors on va tout de suite mettre un réservoir de carburant, un gros réservoir de carburant. Un gros réacteur. Une paire d'ailes toute simple. On va lui mettre des ailes delta. Avec les surfaces de contrôle associées, on va lui mettre ça comme ça. On va lui mettre un canard à l'avant. Ici, il aime pas à droite, on va le mettre à gauche. on va lui mettre une petite gouverne verticale avec celle-ci, et maintenant on va lui mettre les entrées d'air. Donc on va lui mettre plusieurs, on va utiliser ces nacelles-là, c'est la nacelle avec une entrée d'air rame. Alors ces entrées d'air rame, bien qu'elles apportent un petit peu d'air, elles ne sont pas très efficaces à haute altitude, contrairement à leur nom. Celles qui sont vraiment efficaces, ce sont celles-ci, les, les grosses entrées frontales. Mais on va quand même utiliser ces nacelles avec entrées d'air, car on va se servir de ces entrées d'air comme aérofrein. Lorsqu'elles sont ouvertes, l'avion traîne très fortement. Lorsqu'elles sont fermées, elles se comportent exactement comme les nacelles sans entrée d'air. Donc voilà, donc on a deux entrées d'air RAM. C'est suffisant pour voler à peu près à 30 000 mètres, mais pour aller plus haut, il nous en faudra un peu plus. Donc on va rajouter les nacelles, on va les mettre ici sur le côté de l'avion. On va essayer de déplacer de manière équilibrée, on va les mettre là, on va mettre les entrées à droite, et on va également en mettre en dessous. Alors en dessous en général c'est un peu plus délicat, on va voir si ça passe. Non, ça passe pas, il va falloir les mettre sur des pylons. Deux pylons comme ça, et on va mettre les, sur les nacelles dessus. Comme ceci. Voilà, c'est très joli, ça a l'air équilibré. Ça a l'air plutôt pas mal. Un train d'atterrissage. Alors on va en mettre un là-dessus et un hein, à l'avant. Il nous faudra un pilon à l'avant. Comme ceci. Euh, je vais mettre le train maintenant. Et maintenant là-dessus, eh bien il va falloir les mettre à 45 degrés, donc il va falloir les faire pivoter. Donc si on appuie juste avant, simplement sur la touche pour pivoter, ça tourne à 90 degrés. Pour les faire à 45 degrés, il faut utiliser la touche majuscule, et on peut ainsi les faire pivoter par palier de 5 degrés. Voilà, et j'en ai mis 15, donc il me faut un deuxième symétrie. Est-ce que c'est droit Ça m'a l'air droit alors, on va vérifier le centre de gravité, le centre de portance. Le centre de gravité est bien à l'avant du centre de portance. Les roues sont équilibrées de part et d'autre du centre de gravité. Donc l'avion ne devrait pas basculer sur la piste. Est-ce qu'on a tout J'ai l'impression que oui. On va maintenant mettre le groupe d'action pour se servir des entrées d'air comme refrains Donc ceci. Celle-ci. Et celle-ci, les grosses entrées d'air, elles resteront tout le temps ouvertes. Donc elles se marchent par paire, une paire, une paire, une paire. On sauvegarde. Et on est prêt pour voler. Nous voilà sur la piste. Alors avant d'aller faire euh, le tour de la planète Carbine, euh, je vais d'abord vous montrer une petite technique euh, que personne n'utilise quasiment sur internet, mais qui est extrêmement importante lorsqu'on utilise les avions et que je vais user et dont je vais abuser lors de ce tour de carbine, c'est le compensateur. Alors le compensateur qu'est-ce que c'est Et bien c'est un instrument euh, de les avions qui euh, nous permet de mieux contrôler notre avion. C'est-à-dire que lorsque l'on vole sur un avion, vous avez remarqué que si vous ne faites rien, et votre avion a tendance à piquer du nez tout seul. Alors il y en a plein d'entre vous qui utilisent un module SAS. C'est pas une bonne solution, je vais rentrer le train. Et surtout, même avec un module SAS d'avion, lorsqu'on euh, utilise le module SAS d'avion, avec le temps, et bien vous voyez que le nez descend. Le nez continue de piquer tout de même. Alors que se passe-t-il Mais qu'est-ce qui se passe la raison c'est qu'un avion stable ira toujours vers la prograde. Donc, quoi qu'il arrive, si vous essayez de grimper, la prograde vous attire vers le sol. Si vous essayez de descendre, la prograde va vous faire remonter. Vous voyez le nez qui remonte là. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire Il va falloir trouver un moyen de faire tirer l'avion en permanence sur le manche. Et ça, ça s'appelle le compensateur. Alors, Space programme inclut un système de compensateur, mais il n'est pas indiqué dans la liste des commandes. C'est une commande toute simple, il suffit d'appuyer sur la touche ALT du clavier et de tirer sur le manche avec les touches du clavier. Je recommence par tirer sur le manche légèrement avec ALT enfoncé. Regardez bien, l'indicateur de commande tire légèrement et l'aiguille reste en place. Notre avion est tire légèrement sur le manche automatiquement et nous gardons toujours le contrôle de l'avion, cest à qu'à tout moment on peut pousser les commandes, tirer sur le manche et euh, on garde le contrôle, mais la position par défaut du manche est légèrement tirée en avant alors ça marche pour euh, tirer sur le manche, ça marche pour pousser sur le manche également donc on tire vers le bas on va le remettre à zéro, ça marche également pour les autres axes, c'est-à-dire le, le lacet par exemple ou le roulis voilà, on roule, on voit bien que l'avion tourne tout seul, en l'acet ça marche également, vous voyez l'aiguille qui bouge et l'avion qui tourne de manière assez étrange. Alors une fois qu'on est... qu a mis notre avion à envriller comme des cons, eh ben il y a une solution toute simple pour remettre tout ça à zéro, c'est d'appuyer sur la touche Alt et la touche X du clavier. J'appuie dessus, voici les axes qui se remettent à zéro et moi qui vais devoir maintenant tout de suite sauver mon avion d'un crash. Voilà, on s'est remis droit. Donc cette euh, fonction de compensateur, qui s'appelle le trim en anglais, est extrêmement pratique et on va s'en servir énormément. Que ce soit pour maintenir la croisière, ou également pour maintenir le pilote automatique, car le pilote automatique, le, le SAS, sur les avions, ne garde pas exactement la direction. Vous avez remarqué que tout à l'heure, que l'avion avait tendance à piquer automatiquement du nez. Mais également, lorsque le SAS est activé, je garde toujours le contrôle de l'avion, c'est-à-dire que je peux toujours faire pencher l'avion, changer de direction, tirer ou pousser, mais devenir beaucoup beaucoup plus lente. C'est exactement ce qui se passe euh, avec l'avion qui pignonnet tout seul. C'est-à-dire que puisque nous n'avons pas mis de compensateur, l'avion est attiré vers la prograde et très lentement, puisque ralenti par le SAS, il va également se mettre à tomber. Donc pour pouvoir compenser ça, on met un petit peu de compensateur à cabrer. Et l'avion maintient son assiette de manière stable. C'est-à-dire que le SAS sur l'avion sert à stabiliser l'avion, mais pas à garder la direction. C'est une fonction qui est extrêmement importante, car avec un avion, on n'arrête pas de changer notre cap. Et donc ça nous sert beaucoup plus qu'un SAS de fusée. Bien. On a fait à peu près le tour de ce que je voulais vous expliquer. Donc on va recommencer le vol, histoire de remettre le compteur à zéro. Et on va lancer notre tour de carbine. Alors, avant de partir, on va bien tout configurer. On affiche notre indicateur de ressources. Donc on va mettre les freins là, parce que va avance tout seul. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre d'autre On va vérifier que nos entrées d'air sont bien fermées. Alors, j'appuie sur la touche 1, ça les ferme. C'est bon, ça les ferme toutes, si je réappuie, ça les rouvre, on va les laisser fermer, puisque de toute manière on n'aura pas besoin avant le freinage tout à l'heure. On affiche la carte, on va déballer notre indicateur de direction, histoire de garder le contrôle de l'avion même quand on affichera la carte. De quoi a-t-on besoin d'autre Je crois que c'est à peu près tout. On va mettre la caméra dans l'axe de l'avion. tibedia est prêt, démarrage petit peu de compensateur à cabrer Oups, le frein est activé voilà. voilà on décolle on rentre le train et c'est parti allez on va monter en chandelle on met le ss on remet le compensateur à zéro et on va grimper comme ça à la verticale jusqu'à à peu près 10 000 mètres d'altitude Avant de se mettre à avancer réellement Pour l'instant à basse altitude on est trop ralenti par l'air Il faut grimper Allez on accélère un petit peu le temps Youhou, ça fait mal au coeur Rassurez-vous ça ne va pas durer très longtemps Voilà 10 000 mètres Je remets la vitesse à 0 et je pique du nez Allez, on faut pousser, pousser, pousser, pousser Je garde le SS activé, histoire de ne pas faire trop de bêtises. On va remettre l'assiette à peu près à plat, histoire de bien pouvoir accélérer et de maîtriser notre taux de montée. Car notre but, ça va être d'atteindre notre plafond de croisière à l'altitude maximale permise par l'atmosphère. C'est vraiment à la limite, et il va falloir y arriver par le dessous. Il sera interdit de la dépasser, puisque si jamais nous la dépassons, nous n'aurons plus, la... plus aucun effet de contrôle sur l'air, puisqu'il n'y aura plus d'air, ni, sur... ni pour le moteur, ni pour les ailes. Donc si jamais on dépasse, on se retrouvera trop haut, et on va se remettre à piquer, et à perdre du temps et du carburant. Donc allons-y, on va monter doucement, on va essayer de monter à peu près à 100 mètres secondes. L'histoire d'avoir bien le temps de monter, et lorsqu'on arrivera vers euh, 30-35 000 mètres d'altitude, on baissera sérieusement le nez pour empêcher l'avion de dépasser l'altitude cible. On va essayer de faire notre croisière environ entre 40 et 45 000 mètres d'altitude. Ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse. On est au niveau à la puissance maximale du moteur, on a déjà dépassé l'altitude maximale, l'altitude optimum maintenant. On entend le moteur qui perd des tours. En arrivant vers 30 km d'altitude, on commencera à avoir plus assez d'air pour nourrir notre moteur à plein régime, notre, notre moteur va se couper d'un coup et on va devoir baisser notre puissance pour pouvoir euh, le maintenir allumé sans, euh, sans arriver au bout d'oxygène. On arrive à 30 mètres mm d'altitude, on est à 1800 mètres secondes. C'est une très bonne moyenne, une très bonne valeur. Vous entendez déjà le bruit du moteur qui baisse d'un coup. Allez, on y est presque, on y est presque, courage tu peux le faire allez, on va mettre le nez à plat pouf, pudeur allez, on baisse la puissance pour rallumer le moteur voilà, le moteur est toujours allumé beaucoup moins de puissance, puisqu'il n'y a plus assez d'oxygène pour brûler l'essence maintenant on va piquer du nez à moins 15 degrés et on va maintenir le nez là en mettant du compensateur stable il faut empêcher l'avion d'aller trop haut. si on regarde sur la carte on a une apogée à 40 km Ah, c'est plutôt bon Alors on va se remettre du coup à plat le tac qu'il est passé en mode orbite on va le laisser en mode surface histoire de garder les références de vitesse euh, par rapport au sol on va surveille sur la carte on a un plafond qui a l'air à peu près stable, la vitesse qui augmente doucement, on devrait arriver à notre plafond à peu près au-dessus de l'île qui ressemble à la Corée. C'est parfait, on est exactement dans les clous. Voilà, on, on perd de la puissance, on perd de la puissance, mais également, vu qu'on dépense moins de carburant, on est également beaucoup plus économe. Au lieu de dépenser plus de 25 de carburant, on est à 8, 7, on va finir entre 1 et 2. un petit peu à pousser pile dans l'axe. Je remets le compensateur à 0. Je vais accélérer le temps en x2. Je peux même monter en x4 même. Tellement l'avion est stable. Hop. On arrive à notre plafond et on arrive à des vitesses suffisamment élevées pour avoir des vitesses orbitales. On a une apogée, on a une périgée qui est apparue, qui est en train de monter progressivement. Alors on va réduire la vitesse parce que là il va falloir stabiliser notre trajectoire. On est à quelle altitude On est à 40 km. Alors on va mettre le nez bien appliqué. Un peu de compensateur. Voilà, notre horizon artificielle est à peu près stable et on va attendre de stabiliser notre altitude pour l'instant on est toujours en montée ah ah ah, on arrive à l'apogée, on va remettre le nez à plat histoire de bien circulariser notre trajectoire donc nous ne sommes pas sur une orbite nous sommes toujours en vol dans l'atmosphère mais on va arriver à, à une vitesse tellement élevée on serait à l'équivalent d'une vitesse orbitale s'il si n'y avait pas d'atmosphère. Voilà, on y arrive presque, on y arrive presque, ça va basculer. Attention Et voilà, donc nous sommes maintenant à une vitesse supérieure à, à la vitesse orbitale. Puisque notre avion aurait tendance à monter. Alors on va utiliser notre avion pour bien ajuster notre trajectoire. Donc on va mettre bien en avant histoire de bien circulariser ça. Pour l'instant là, on est, on est légèrement en descente. Ouais, on est en descente. Et maintenant qu'on est stabilisé, on va garder un régime moteur un tout petit peu plus faible. On va descendre, soit par ici. Histoire d'être à 0,03002 de consommation. On va régler notre compensateur très légèrement, il va falloir jouer très fin. Et maintenant, pour pouvoir avoir une, une orbite vraiment ronde, on va plus pouvoir utiliser cet instrument qui n'est pas assez précis, puisqu'il euh, met euh, vraiment longtemps à réagir au changement d'attitude. On va utiliser la carte. Et en utilisant la carte, Oula, on va euh, pas assez vite là, on est en train de perdre de la vitesse, on va remettre un tout petit peu de gaz. On va accélérer le temps, et on va remarquer, on va utiliser l'indicateur de périgée pour pouvoir savoir s'il si faut pousser en avant pour pouvoir accélérer ou légèrement vers le sol pour empêcher notre avion de décoller puisque nous allons bien à une vitesse supérieure à la vitesse orbitale, notre avion devrait avoir tendance à monter Voilà, donc notre périgée est derrière nous, on est sur une trajectoire à monter, on voit le compteur d'altitude qui augmente on va essayer de le stabiliser, donc on met le nez un peu à piquer. on va mettre un peu de compensateur histoire d'avoir quelque chose de stable Là, notre vitesse qui augmente même légèrement. On va faire que des petites corrections, comme ça, simplement avec le joystick. Un tout petit peu de compensateur. Voilà, on devrait avoir un avion qui est compensé, et maintenant je vais simplement tirer légèrement sur le manche pour monter et pousser sur le manche pour redescendre en fonction des évolutions de la périgée puisqu'on va légèrement accélérer, on va changer de poids au fur et à mesure de la consommation de carburant et au, et euh, au fur et à mesure de la rotation autour de carbine on va essayer d'avoir quelque chose d'à peu près stable Regarde, notez quand même que nous sommes en accéléré 4 fois et nous contrôlons notre avion dès que la périgée passe devant on est légèrement en descente, je corrige un tout petit peu en arrière lorsque la périgée est en arrière pousse très légèrement sur le manche pour pouvoir la ramener et on voit qu'on a des changements d'altitude vraiment très faibles. On est quasiment en croisière parfaite là. On va continuer à faire ça encore pendant quelques minutes. Et je vais accélérer un petit peu la vidéo au montage puisque là il n'y a pas grand chose à faire hein, à part tirer sur le manche toutes les 10 secondes et pousser un petit coup, tirer un petit coup, pousser un petit coup. Notez quand même que nous allons plus vite que la station spatiale qui, elle, est en orbite. Donc nous sommes bien sur une orbite plus basse et nous allons plus vite que notre orbite. Puisque nous avons une périgée à 41 km et une apogée calculée s'il n'y avait pas d'atmosphère à 75 km. On va remettre la vue de l'avion pour le lever de soleil. Oui, c'est beau, JBD a bien raison. Bien, on va maintenant commencer à préparer notre descente. Alors, le Kerbal Space Center est ici. Il nous a fallu à peu près le temps de rejoindre l'île qui ressemble à l'île de Corée pour pouvoir monter et stabiliser notre altitude. Vu qu'il va nous falloir ralentir, il va falloir prévoir à peu près la même chose de l'autre côté pour prendre notre descente, donc à peu près lorsqu'on passera la côte de cette île, là où il y a ce débris, là. Lorsqu'on passera à peu près vertical de ce débris, on commencera à à réduire notre vitesse et à descendre voici donc la fameuse côte si on affichait débris on devrait voir ouais, notre débris qui est sur cette côte là alors attention on va réduire le temps et maintenant, donc pour pouvoir ralentir, nous allons nous servir de ces fameuses centres d'air. Donc, sans toucher à la commande des gaz, attention, ouverture du frein. Et on voit la vitesse qui commence à dégringoler. On va couper les gaz, histoire de bien pouvoir ralentir. Et on va surveiller l'évolution de notre trajectoire. On a déjà perdu notre vitesse orbitale, la périgée qui s'effondre, notre moteur s'est coupé puisqu'on l'a arrêté complètement, et on va, survoler, on va surveiller l'évolution de la trajectoire ici, qui se réduit, qui se réduit, qui se réduit, qui se réduit, car il va falloir prendre un petit peu d'avance, ne pas oublier que lorsqu'on va arriver entre 30 et 20 000 mètres d'altitude, l'air va très fortement nous freiner et nous ralentir très fortement, et on va tomber quasiment à pic une fois passé de cette montagne. Donc il va falloir être très précis. Et il n'y a aucun instrument pour nous aider. Hein. C'est vraiment du, euh, du feeling et du pifomètre. En général, c'est là que soit ça passe, soit ça dépasse. Et on se retrouvera quelque part en mer ici. On va devoir faire demi-tour et revenir au Kerbal Space Center. J'aimerais éviter que cela se produise pour la vidéo, histoire de bien arriver à temps, entre 35 et 36 minutes. Et pas autour de 40 minutes. On va accélérer un petit peu. On voit qu'on descend très lentement, on est toujours à 40 km d'altitude. On est bien en descente. On arrive à 30 km, on va réduire. On va remettre la vue de l'avion et on va... Fermez les entrées d'air, histoire d'arrêter le, le freinage, et on va commencer à mettre des gaz, parce que là j'ai l'impression qu'on va tomber sur la montagne là, et pas sur le Kerbal Space Center qui se trouve derrière. Donc On met les gaz, plein gaz. On va tirer sur le manche. Il faut maintenir la vitesse et l'altitude, Légèrement plus... il enfin, va falloir tenir un peu plus longtemps. Je pense que si on pousse juste à l'horizon, on devrait avoir assez de vitesse. Pas trop non plus, parce qu'il faut pas non plus dépasser le Kerbal Space Center. Je pense qu'on est bon. Là, on va pas ressortir les aérofreins sinon on va freiner très fort. On va se prendre 8G hein, de freinage. Je pense que là, on est bon. Donc, on va préparer la caméra, se mettre bien en place pour préparer notre arrivée. Voilà, on va mettre un cran de compensateur à cabrer. Histoire d'avoir quelque chose de bien contrôlable à l'arrivée Pousser sur le manche, histoire de bien descendre Le Kerbal Space Center est juste là, dans cette zone d'herbe Pile au bout du nez, on voit la piste qui apparaît en quelques pixels Elle devrait bientôt bien mieux apparaître d'ici quelques instants On voit qu'on a perdu de l'altitude, que la vitesse chute en flèche se prend entre 2 et 3G de décélération La piste se trouve juste derrière le vaisseau là on la voilà, on va laisser la caméra bien alignée, on va plus trop toucher à la caméra maintenant, on va la laisser comme ça. Et on coupe le SAS, on va plonger maintenant, histoire de bien perdre de l'altitude et d'avoir une arrivée stabilisée. On va sortir le train dès maintenant, comme ça on ne l'oubliera plus. On va viser la limite de l'herbe claire pour l'instant pour, pour perdre de l'altitude, et une fois qu'on sera sur un bon plan de descente face à la piste, on se remettra bien. On va même passer le temps, même. Un tout petit peu plus de compensateur à cabrer, de, mettre, de se mettre bien pour une vitesse faible, et faire un bel atterrissage. de la vitesse doucement on pourrait continuer longtemps allez on va on va chercher la piste là maintenant allez on y va hop on est posé freinage et nous sommes arrivés 36 minutes pile poil et voilà nous avons fait le tour de la planète Kerbin. nous avons bien fait 43 km D'altitude de croisière à une vitesse de 2193 mètres secondes au maximum. On a bien fait le tour de la planète, on voit le 4 millions de kilomètres là. 4G de puissance euh, de force G qu'on s'est mangé lorsqu'on a freiné tout à l'heure. Et notre petit avion qui nous a servi à faire le tour de la planète. Voici voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous souhaite de bons vols.